Euh, bah, vous êtes là vous. Euh, on est ni le 15 ni le dernier jour du mois. Hein. Euh, bon, bah, puisque vous êtes là, restez. Euh, J'aurai peut-être un petit message pour vous juste après. Allez, à tout à l'heure. Euh, Excusez-moi, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Il veut vraiment nous faire croire qu'il se balade tous les jours au quotidien avec une chemise et une cravate Vous vous rappelez, il y a deux ans, j'avais fait un petit calendrier de l'Avent sur Instagram. Ceux qui me suivent depuis ce moment-là, s'en rappellent. Les autres, bah, regardez dans mon historique Instagram, vous retrouverez certaines des impressions qu'elle a, là, avec les liens pour aller récupérer sur les différents sites de partage. Ok Google, c'est Noël. Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute Maker. C'est pas moi qui le dis. Hein. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais il manque quelques décorations sur euh, le sapin de Noël. Donc euh, bah, je vous l'annonce. Pendant le mois de décembre du 1er au 24, tous les matins, vous allez avoir une mini vidéo avec une impression, mais là, je fais level up. C'est-à-dire que c'est moi qui modélise tout ce que vous allez pouvoir télécharger et visualiser le matin. Je le sortirai à 6h du matin, comme ça, vous pouvez vous réveiller. Ça sera des petites vidéos de quelques minutes. J'espère que celles-ci vous plairont. En tout cas, côté impression, c'est lancé. Allez, ciao, ciao, et rendez-vous tous les matins sur le mois de décembre. Oula, euh, il veut vraiment faire une vidéo par jour, euh, c'est Bibi qui fait les montages derrière. Hein.